Pourquoi ai-je eu envie de m'engager auprès de l'UCLI Principalement pour les entreprises que je représente ici en tant qu'entrepreneur. Nos entreprises doivent continuer à se développer alors que nous vivons dans un environnement qui se transforme très vite. On peut parler d'un monde en véritable mutation avec l'accélération des innovations technologiques, l'arrivée de l'intelligence artificielle, la globalisation de l'économie. Les entreprises qui réussiront demain doivent s'entourer de collaborateurs agiles, ouvert sur le monde, engagé et responsable. Or, depuis toujours, l'Université catholique de Lyon répond à cette exigence en préparant ses étudiants à rentrer dans ce monde complexe, à donner le meilleur d'eux-mêmes dans leurs futures responsabilités en entreprise, tout en gardant du sens, celui de l'humain et de l'éthique. Pourquoi une campagne de développement L'UCLI a choisi de lancer une grande campagne de développement pour donner un coup d'accélérateur à sa croissance car les besoins sont là. Nous savons tous que nos entreprises attendent de nouvelles formations en adéquation avec leurs besoins. Elles attendent aussi que la recherche académique leur donne des clés de lecture dans leurs business respectifs. Et elles souhaitent enfin des diplômés qui fassent la différence une fois recrutés. Alors grâce à cette campagne, nous allons pouvoir financer 19 nouveaux projets dans les 3 prochaines années. Je suis très fier de prendre la succession d'Alain Mérieux que je souhaite vivement remercier d'avoir accepté la présidence d'honneur de notre campagne alors qu'il avait porté la précédente. Aujourd'hui, nous sommes déjà 17 entreprises mécènes engagées dans cette nouvelle dynamique. Nous venons de tous les secteurs, de l'industrie, de la finance, de la pharmacie, des services et même du sport. En prenant cette présidence, je souhaite fédérer le plus largement possible les entreprises qui veulent se rapprocher du monde universitaire et soutenir des formations innovantes et une recherche d'excellence, dans un rapport gagnant-gagnant. L'entreprise peut se nourrir très largement des partenariats que nous proposons. C'est le sens de mon mandat, d'oser ensemble la confluence entre humanisme et innovation.